Les calculs avec les fractions, les sommes, les différences, les produits, les quotients. Alors Premièrement, il faut résister à un automatisme qui consisterait à dire, pour additionner des fractions, j'additionne les numérateurs entre eux, j'additionne les numérateurs, les dénominateurs. Non, c'est faux. Des cinquièmes avec des cinquièmes, ça donne des cinquièmes. Et... Quand les dénominateurs ne sont pas égaux, ben c'est là qu'il va falloir réfléchir à comment faire. Voyons ça de plus près. Si par exemple j'ai des quarts, un quart avec des quarts, qu'est-ce que ça va me donner eh ben, Des quarts, un quart plus deux quarts, des quarts avec des quarts, ça me donne des quarts. Ici, 1 et 2 ça m'en donne trois. Si j'ai des tiers, et eh ben, si par exemple je prends un tiers et euh, je prends un deuxième tiers, un tiers plus un tiers, ça me donne des tiers, combien Un et un, deux. Si j'ai des septièmes, par exemple, j'ai deux septièmes et je veux additionner avec trois septièmes. 2 septièmes plus 3 septièmes, ça me donne des septièmes, ça m'en donne combien 2 et 3, 5 septièmes. Donc, des tiers avec des tiers, ça me donne des tiers, ici K et 3 1, 5. Des septièmes avec des septièmes, ça donne des septièmes, ici 2 et 3, 5. Des neuvièmes avec des neuvièmes, ça donne des neuvièmes, 1 et 6, 7 des treizièmes avec des treizièmes, ça donne des treizièmes, ici 4 et 1, 5. Des treizièmes moins des treizièmes, ça marche pareil, ça donne aussi des treizièmes. Combien il y en a 4 moins 1, ça fait 3. Des cinquièmes moins des cinquièmes, ça donne des cinquièmes. 2 moins 3, je suis au deuxième, je descends de 3, j'arrive au moins 1. Pas de souci quand les dénominateurs sont égaux. Mais si, par exemple, je veux additionner des septièmes, par exemple un septième, avec des tiers, par exemple avec deux tiers, je veux additionner un septième avec deux tiers. Là, j'ai des septièmes, là j'ai des tiers, et là j'ai des vingt-et-unièmes. L'intérêt de le présenter comme ça, c'est que 1 septième, c'est aussi 3 vingt-et-unième. 1 septième, c'est aussi 3 vingt-et-unième. 2 tiers, c'est aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 tiers, c'est la même chose que 14/21e. L'intérêt c'est que donc mes 3/21e plus les 14/21e, mes 3/21e plus mes 14/21e, ça va me donner des 21e combien 3 et 14 17. Donc l'astuce quand les dénominateurs ne sont pas égaux, ça va être de les multiplier l'un par l'autre. Donc je vais avoir 21 comme dénominateur commun. La première fraction, le nombre de cases a été multiplié par 3. Donc le nombre de cases coloriées aussi, 1 fois 3, 3. La deuxième, le nombre de cases a été multiplié par 7. Donc le nombre de cases coloriées aussi, par 7, 2 fois 7, 14. J'ai des 21e, avec des 21e, ça me donne des 21e. Combien 14 et 3, 17. Si donc j'ai des quarts et des tiers, eh ben, je vais faire 4 fois 3, 12. 3 fois plus de cases, donc 3 fois plus de cases coloriées, 1 fois 3, 3. Les tiers se transforment aussi en douzièmes, ça me fait 4 fois plus de cases, donc 4 fois plus qu'un colorié 3 douzièmes plus 4 douzièmes, ça me donne des douzièmes, combien 3 et 4, 7. Ici j'ai fait que avec des quarts et des tiers, donc à chaque fois je vais faire des douzièmes, trois fois plus de cases, donc trois fois plus coloriés, 3 fois 3, 9. Les 7 tiers de 3 je dois arriver à 12 en multipliant par 4 le nombre de cases, et donc les cases coloriées aussi, 7 fois 4, 28. Des douzièmes avec des douzièmes, ça donne des douzièmes, combien? 28 et 9, 37. Ça marche aussi avec les soustractions. Les quarts se transforme en douzième en prenant trois fois plus de cases. Donc trois fois plus de cases coloriées, ça en fait neuf. Les tiers se transforment en douzièmes en prenant quatre fois plus de cases. Donc quatre fois plus coloriées, 28. Des douzièmes avec des douzièmes, ça donne des douzièmes. Des douzièmes moins des douzièmes aussi. Je suis au neuvième et je descends de 28. Je suis au neuvième, le temps que j'arrive à zéro, j'ai descendu de 9. Il faut encore que je descende de 19, et j'arrive au moins 19. Moins 19, 12 Attention, quand on a deux dénominateurs différents, mais que l'un est multiple de l'autre, 21, c'est 3 fois 7. 21, c'est 3 fois 7. Là, l'astuce, ça va consister, je pourrais faire 7 fois 21, mais ça va me faire des toutes petites cases. Or, si je prends ici mes septièmes que je redivise en trois, eh ben, ça va me donner des vingt-et-unièmes. Deux septièmes, ça c'est la même chose que 6 vingt-et-unièmes. J'ai fait trois fois plus de cases, donc trois fois plus de cases coloriées, 6. Mes trois vingt-et-unièmes, E, je n'ai pas besoin de les transformer. J'ai donc 1, 2, 3, 21e. 6 21e plus 3 21e, ça va me donner des 21e. Combien 6 et 3, 9. Donc attention, quand les dénominateurs sont multiples, inutile de, de les multiplier l'un par l'autre. Il suffit de prendre le plus grand. Si je suis avec des 28e et des 7e, donc mes 7e, ici, j'en prends 4. Très bien. Euh, mais pour euh, que ça corresponde à des 28e, ben, il suffit que je prenne les 7e et que je les divise en 4 de nouveau. Et mes 4 7e, ça fait combien de 28e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 28e. Mes 3 28e ici, mes 7 que j'ai divisés en 4. 3 28e plus 16 28e, ça va me donner des 28e. Combien 16 et 3, 19. Donc, quand les dénominateurs sont multiples, on va avoir des calculs plus faciles. Par exemple, ici j'ai des 15e et des cinquièmes. 15, c'est un multiple de 5. C'est 3 fois 5. Donc, le 15, je vais le garder, donc le 9 aussi. Le 4-5, je vais le transformer en 15e. 3 fois plus de cases, 3 fois plus que 5-15. Donc je vais prendre 3 fois 4. Ça va m'en donner 12. Des 15e avec des 15e, j'obtiens des 15e. Combien 9 et 12, 21. Si j'ai des 5 et des 10e, 10 c'est un multiple de 5. C'est 2 fois 5. Donc les 5 je vais prendre 2 fois plus de cases, 2 fois 5-10, mais du coup 2 fois plus de coloris aussi, 2 fois 8, 16. Le 3 dixièmes, je n'ai pas besoin de le bouger. Des dixièmes avec des dixièmes, ça donne des dixièmes. Combien 16 et 3, 19. Ça marche aussi avec des nombres lactifs. J'ai des cinquièmes et des dixièmes, donc je mets en dixièmes. Au lieu d'avoir moins 2, eh ben, je vais avoir moins 4. Mon 7 dixièmes n'a pas bougé. Et Il suffit juste que je réfléchisse. Moins 4 plus 7, je suis au moins 4. Je monte de 7, j'arrive au 3, et ce sont des dixièmes. Si j'ai des multiplications de fractions, attention, changement de paysage, là j'ai donc 3 quarts fois 2 tiers. Je commence par repérer ce que c'est que 2 tiers. 2 tiers, c'est ça, ok. Et euh, je dois prendre 3 quarts de ça. Mais c'est quoi 3 quarts C'est je coupe en 4. Et je prends trois parties. Une première partie, une deuxième et une troisième. Combien j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quoi ce sont des douzièmes. Donc en fait, pour multiplier des fractions, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit là de multiplier les numérateurs en deux. 3 fois 2, 6. 4 fois 3, 12. 12. On retient quand on doit multiplier des fractions, il n'y a pas plus simple. Les fractions à additionner ou à soustraire, il faut vérifier qu'elles aient le même dénominateur, mais surtout, multiplication de fractions, ne pas chercher, compliqué. Par exemple, 4 septièmes fois 9 cinquièmes, et ben donc je multiplie les numérateurs. 4 x 9, 36. Les dénominateurs. 7 x 5, 35. Terminé. Pas plus simple que les multiplications de fractions. Somme et différence de fraction, faire attention qu'il y ait le même dénominateur. Si c'est le même, tant mieux. Si ce n'est pas le même, il faut que je m'arrange pour mettre mes deux fractions au même dénominateur. Par contre, si c'est des multiplications de fractions, là, je vais directement au résultat.